Prends le temps de te sentir aussi bien que possible au cœur et de rejoindre et de t'aligner dans la partie la plus pure de ton cœur. Ainsi, tu aimantes le meilleur de la création. Tu épouses le grand tout pour le meilleur, par le meilleur, dans le meilleur. Demande numéro 8 Que la bénédiction de l'amour éternel s'étendent à toute vie. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Que la paix fertile de votre amour s'écoule en tout à chaque instant et bénisse toute chose de sa lumière divine bienveillante et bienfaisante afin que tous les enfants de la terre entendent et reçoivent en eux le souffle de votre amour admirable entre tous et s'affirment dans la foi de cet amour infini, parfait et guérisseur. Merci.